Bienvenue à toutes et à tous Bonjour oui, Stiti. Où vas-tu, Salouti Salouti, Salouti, ce n'est pourtant pas joue d'école Je sais, je sais, mais j'ai une idée, je vous raconterai plus tard. Tu as entendu, Terry Oui, je crois reconnaître la voix de notre ami Salouti. Ton ami Salouti Oui. Moi, je croyais que j'étais ton seul ami Oh mon Dédé, tu sais, je t'aime beaucoup même. Mais tu n'es pas tout, tu n'es pas mon seul ami. Tu sais, dans la vie avec Jésus, eh bien, nous rencontrons des tas d'amis. Et puis, Salouti vit au cœur de l'Afrique. Figure-toi que son école est à 9 km. 9 km Eh oui, 9 km. Chez lui, eh bien, c'est 3 heures de marche. Oh là là ben oui, il n'a pas de voiture, hein, il n'a pas de SUV, rien. Hein. Bon, mais tu sais, Saluti à la volonté d'apprendre à lire et à entendre les belles histoires de Yesu Wanakan Zombie. Zambi oh ben, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quoi ce chimili C'est pas du chimili, c'est celle du Seigneur Jésus. Eh oui, c'est comme ça qu'on dit en Afrique. Tiens, soit dit en passant. Tu connais les autres noms que l'on donne à Dieu Ah, euh, facile. Vas-y. Ah, euh, Dieu. N'importe quoi. Eh ben, moi j'ai une idée. On va interroger nos amis qui sont ici. Oh, ça va être dur. Ça dépend. On va voir. Alors les enfants, mais aussi les parents, parce qu'on va en avoir plus d'un. Alors, quels sont tous les noms que l'on donne à Dieu il y en a certains, hein, ce qu'on appelle les noms structurels, et après il y a euh, Dieu, fait ceci, Dieu est cela, mais les noms de Dieu. Oh c'est parti Bah, Tu fais le malin toi. Alors allons-y, allons-y, c'est parti. Ah, Jéhovah, c'est parti. Emmanuel, c'est... on peut le dire. Yahweh, oui, c'est bon. Adonai, c'est bon. C'est bon. Prends-en de la graine, toi. Oui, aussi. Il y en a un où il n'y a pas de voyelles. Ça va, toi Oui, mais alors Si vous enlevez les voyelles Allez, allez c'est pas Y K H W -H. Ouh, on revient en arrière là, oui. Mais t'en as oublié. Hein? Alors ça c'est facile parce que toi t'as regardé sur les paroles peut-être. Il <rire> y a L, -L et aussi. Ah oui. Alors voilà, tout ça c'est les noms de Dieu. Et me dis donc, Dédé c'est bien ton prénom. Ah oui. <rire> et précisément c'est Dédé le chimpanzé. Et tu as aussi un petit surnom, j'imagine. Bah oui, les autres m'appellent Banana. <rire> Ça, je peux comprendre avec toutes les bananes que tu manges. Oui, mais moi, j'aime pas trop. Ah, oh, désolé, mon Dédé. C'est vrai que nous devons faire attention à ne blesser personne avec les petits surnoms. Mais vous, dans cette salle, est-ce que vous avez un petit surnom Allez, allez On est Il n'y a pas de surnom J'y crois pas Pas de surnom Oh, vous avez bien mon doudou, ma chérie euh, Ça, vous devez l'entendre par les parents, hein ce les parents... Poussin Oh, petit poussin Petit poussin, il est tout jaune Oui C'est quoi Ah, mon poulet J'entendais mon poney Mais bon, pourquoi pas aussi, hein C'est mon petit poney Non <rire> Oui, je sais, j'ai des références. Eh hein. oui, c'est ça qui est rigolo, les noms et les surnoms. Eh dis-donc, tu oublies notre ami Salouti <rire> Oui, t'as raison. Revenons à nos chameaux. Mais non, on dit revenons à nos moutons. Ah, oh, oui, je sais, j'ai fait exprès. C'était pour faire local, quoi. Bon, en attendant, Salouti sait que tous les récits qu'il entend eh bien, sont tirés d'un livre qu'on appelle... Oui, mais encore. Tais-toi toi. La deuxième partie. Tais-toi. On appelle le Nouveau Testament. Ah, ce livre, il y a longtemps que Salouti rêve de le posséder lui aussi. Ah oui. Oui, mais tu sais que deux machilingi Euh oui, je sais ce que tu vas me dire. Non Si. Non, c'est quoi machilingi Bah tu vois, je l'avais dit. Eh bien, c'est la monnaie du pays. Comme en France, c'est le franc. On oh, vous attendez un peu au retour, hein Bien sûr, c'est l'euro Bah oui Depuis quand Ma naissance Ah bon Et c'est quand 2000 Ah oui, c'est plus ou moins ça Mais vous savez, deux eh bien, c'est une fortune pour un enfant de cette contrée Et comment il va faire pour avoir cette somme Eh bien, l'autre jour, en rentrant de l'école, il a fait une halte profitant d'un endroit ombragé Et alors eh bien, tout à coup, en levant les yeux là-haut, des abeilles bourdonnaient autour d'un trou creusé dans le tronc d'un gros arbre. Oh, moi, je serais parti en courant <rire> Oui, je sais, mais Salouti a pensé que s'il y en avait, eh bien, ça pourrait faire son affaire. Mais s'il y en avait de quoi Oh, bah du miel, évidemment Salouti sait qu'à l'hôpital missionnaire, on achète volonté, volontiers du miel sauvage et alors Et eh bien, et alors S'il en trouve assez, il pourrait acheter... Son Nouveau Testament Oui, regarde Là, c'est pour ça que notre ami a pris sa petite hache pour tailler une large bande d'écorce. Et qu'en a-t-il fait Ah, il a commencé par rapprocher les deux extrémités de l'écorce Ensuite, il les a attachés, obtenant un vase rudimentaire. Rudi quoi Rudimentaire, ça veut dire simple. Pour recueillir le miel. Bon, il faut dire que, quant à la récolte, il ne voulait pas s'attarder tout de suite à cette délicate besogne. <rire> oui, ça je comprends. Eh oui, Salouti a attendu samedi jour de congé. Samedi jour de congé Bah, c'est pas le samedi le jour de congé c'est dimanche Ah non En Afrique, c'est le samedi Enfin, du moins dans son pays D'accord Eh bien oui Samedi, jour de congé, il s'est contenté de cacher soigneusement son vase, avant de poursuivre son chemin Ah Voilà donc son secret Et voilà C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a quitté son village Oui Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour aller à l'école, comme tous les matins Si vite que moi Bah presque, parce que toi tu vas de liane en liane. Hein. Je sais, hein, la dernière fois que tu t'es promené dans la forêt, j'ai pas pu te suivre. Hein. Ah oui Mais c'était rigolo, hein, j'étais avec mes amis. Ah ouais, Raconte-moi ça, toi. Ah oui, on se baladait, puis de liane en liane. Je rappelle, j'étais avec euh, Zachary. Ah bon euh, Zachary Je crois c'est celui-là, mais... Euh... Si, si, si, si, si, si. c'est un sacré rigolo celui-là. Je me rappelle aussi à Mathéo, il mangeait des bananes, il mangeait des bananes Oh bon, bah dis donc, bah tu m'en apprends tous les jours, hein Ah ouais, mais t'en as d'autres des amis comme ça Euh, non, non. Ah, si, si Ah bon, bah vas-y, raconte Il a un frère qui est rigolo aussi. Ouais Il a essayé, hein. Ah bon Et il est tombé. Ah, ah bon C'est qui Bah bon, c'était pas, je vais me le dire aussi. Ah si, si, c'est... c'est Thiago. Ah bon bah, comment ça il, il, il peut pas être en Afrique, il est par ici. Oh bah lui, tu sais, l'avion, ça lui fait pas peur. Hein. <rire> tu sais, les économies, euh, yahoo Oh bah, oh, Je sais pas, je sais pas si tu inventes, mais... Euh... Bon. Alors, bon, de toute façon, c'est pour ça qu'il a fui pour vite retrouver sa cachette. Ça, c'est sûr. Parce que le vase, lui, il y est toujours. Il est surtout impatient de retrouver sa cachette en grimpant à ce vieux tronc atteint d'un ah. gros trou. Ah, oh, bien sûr, il va le regarder dedans Eh oui, même qu'il aperçoit un beau rayon de miel. Ouh, je sens que ça va mal tourner Oulala, oh là là Les abeilles commencent à tourner autour de sa tête Aïe, ouais. aïe, aïe, moi je veux me faire sortir Enfin, partir, quoi vais... Ouais, mais non, ton écoute... Regarde, je crois que la salutie se bat avec les abeilles aïe, aïe. Ouh là là, il va ressortir tout piqué Oh mais regarde, il en retire un beau rayon de miel Oh, il a bien fait percer, et ce salutie Eh oui, mais cela lui a fallu d'être piqué au bras, à la joue... Oui, oui à la joue, au front... Mais il n'a pas lâché Eh non, enfin, ou presque Il a fallu de peu pour qu'il ait envie de jeter son miel et de déguerpir au plus vite. Hein. C'est quoi qu'il l'a fait tenir Eh bien, il s'est souvenu de son nouveau testament rouge qu'il désire tant. Oh, j'aime vraiment ce petit Salouti. Il tient bon. Eh oui, c'est normal. La persévérance, eh bien, gagne toujours. Et maintenant, la choula, alors, je te vois venir de loin, hein. La choula, c'est le vase qu'a fabriqué Salouti et rempli de beau miel blanc. Mmh eh oui, Salouty profite de s'enfuir avec son trésor. Il court et agite le bras pour se débarrasser de ses abeilles qui le poursuivent. Ah forcément un trésor ça donne envie hein. Eh oui, oui elles le poursuivent. L'une est prise dans ses cheveux. Aïe oh, Une autre pique encore Quel combat Il aura vraiment mérité son repos. Enfin, il peut s'asseoir. Aïe mon épaule Aïe. Et déguster son délicieux miel Qui le console un peu de ses piqûres douloureuses C'est un beau cadeau Elle est tantôt épreuve Ou tantôt bonheur Timide ou ardente, elle fait la joie Lorsque tu cherches le miel qui te fait des ailes des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes. Lorsque, lorsque tu cherches mêle, le miel, réjouis-toi de chaque jour qui passe. Partagez, donnez de partout autour de toi. Quand bien même si c'est difficile, tu trouveras aussi résistant que les abeilles. L'expérience est un beau cadeau. Elle est tantôt épreuve ou tantôt bonheur. Tout timide, elle fait la joie Lorsque tu cherches le miel qui te donnera Des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes Lorsque tu cherches le miel réjouis toi de chaque jour qui passe Partager donne du bonheur autour de toi Quand bien même si c'est difficile Tu deviendras aussi résistante Timide, elle fait ta joie lorsque tu cherches le miel qui te donnera des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes, des ailes lorsque tu cherches le miel. Oui hein Oui, mais ce n'est pas fini. Près de la station missionnaire, Salouti rencontre le docteur. Bonjour Salouti Bonjour Oh la belle récolte de miel Qu'en fais-tu S'il te plaît Boana, je voudrais le vendre Le vendre Eh bien on y va Hé hey, Que font-ils Regarde Ils pèsent le miel Alors Salouti fait attention à la balance <rire> Voilà Un machilingui Un et demi Un machilingui trois quarts Deux machilinguis Tu allais content Salouti Que vas-tu faire de cet argent S'il te plaît Buona Je voudrais acheter Un nouveau testament Un nouveau testament Quelle bonne idée Allons-y tout de suite Ou plutôt non Il faut qu'on commence Par soigner un peu Toutes ces piqûres Enfin Salouti Peut échanger Deux machilingui. Un peu collant en plus hein. <rire> Oui c'est vrai mais qu'importe, pour son livre tant désiré, il était prêt à tout. Quelle joie Écoute, Salouti, le grand roi David a dit que les paroles de Dieu sont plus douces que le miel. C'est vrai Alors, qu'elles soient douces, ou toi aussi, Salouti, lis ton Nouveau Testament très souvent. Et pourquoi pas quelques versets en début de journée, si tu veux. Merci. Au revoir, Salouti quelle belle histoire, n'est-ce pas mon Dédé Ah oui Mais moi si je trouve un trésor, je le garderai pour moi Je comprends, mais celui que Salouti a pleinement gagné, c'est la parole de Dieu La Bible Exactement Et il est important de la lire, mais aussi de la partager Ah oui c'est vrai, tout ce qui est bon doit se partager, comme les bananes ah ouais, mais alors ça, j'y crois pas une seconde, parce que lui partageait des bananes, mais vous rêvez, hein. Bon, mais bon, vous savez, nous ne sommes pas toujours conscients de la richesse que nous avons de pouvoir facilement lire la Bible en toute liberté. Gardons aussi, n'est-ce hein, pas, Dédé, une pensée et une prière pour tous les enfants et les parents qui n'ont pas le droit de vivre ce trésor. C'est vrai, Théry. La dernière fois, je me souviens... Tu as parlé de certains pays. Exactement. Comme euh, la Corée du Nord. Bien. L'Afghanistan. Tout à fait. La Somalie, le Soudan. Il y a 50 pays comme ça. Ah, du moins, ceux que l'on étudie, où les chrétiens sont persécutés. Mais vous savez, dans leur combat, ils ne perdent pas courage. Ils persévèrent car ils ont l'espérance en notre Seigneur Jésus. Un seul outil Un jour, ils auront la victoire Oh, tu entends, Péry Oui Fuyons vite avant de nous faire piquer Au revoir tout le monde Au secours Aïe, aïe, aïe Salut les amis Salut Au revoir doulou. tout le monde Mais, Excusez-moi, mais j'avais complètement oublié dans la cohue. Ça va, mon dédé Pas trop de piqûres Oh là là, on l'a peu belle, hein Ouais, c'est vrai que t'as plein de piqûres hein, dans le poil. Ah oh là là, mais pourquoi nous sommes là, Terry Eh bien, écoute, j'ai oublié de t'offrir ce merveilleux cadeau comme salutis. Ah, pour moi Bah oui, pour toi Oh, mais j'ai une meilleure idée Ah bon pas Tu vas me dire ça à l'oreille. Ah bon Eh oui, c'est une excellente idée, mon, mon ami. Tu as raison nous allons offrir ce beau cadeau à celui ou celle qui répondra à ces deux questions. Bon, on a un cadeau supplémentaire au cas où, hein, quand même, hein. C'est ça, Dédé Ah oui, absolument Bon, on commence Oui Tu donnes pas les réponses Non Tu donnes pas les réponses Non Oui, je ne le crois même pas. Alors, on commence par la première question Yes Ok Comment appelle-t-on la monnaie qui est utilisée par le docteur et Saluti <rire> Ah <Ça> ah, l'école <rire> Oui Je peux répondre aussi, oui D'accord. Des roupies Oh là là là là ah, Des roubles aussi. Eh ah là là là là, ça va être compliqué. hein. Oh, ça vient, ça vient Il encore le chewing-gum sur le côté, mais... Euh... Ah, des machilingues. Ah oui, il a bien joué. Machilingues. T'as des machilingues. Bravo. Tu viendras chercher ton cadeau juste après. C'est pas vous Non. Non, c'est pas des bananes non plus. D'accord. Bon. Deuxième question. Et donc, combien Salouti gagne-t-il avec son miel <rire> Il y en a combien Vous êtes sûr Non, mais vous êtes vraiment sûr Posons la question à. Non. Bon, fois, une me Deux Ah, bah ben voilà. Deux machiningies. C'est gagné de ce côté-là. C'est gagné aussi de ce côté-là. Vous viendrez chercher votre. On a un petit. Euh, on a un CD et puis on a un cadre. Voilà, c'est pas mal. Hein oui, non, je sais, il n'y a pas de banane. Tu peux te taire. Mais tu sais ça, l'outil. C'est une histoire vraie raconté par un missionnaire et rapporté par le pasteur Samuel Grandjean, d'ailleurs qui a fait beaucoup de choses pour les enfants. Et vous n'auriez pas vu ce spectacle sans l'association Parabole. Et j'aimerais vous la présenter un tout petit peu. Pas présenter pour faire de la pub, hein, mais juste de vous présenter ce site internet qui vient là, Voilà, juste pour vous faire voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Parce que ce n'est pas un site juste pour se faire du bien. Il y a beaucoup d'onglets. Ah, bon, ça, c'est l'équipe, hein, évidemment. Mais euh, vous voyez qu'on on va avoir bon, le Ciné Club, où vous avez bien sûr toutes les vidéos et un petit spectacle. Je crois que c'était tout le début de Dédé. Ah oui, j'étais tout jeune. Ouais, t'avais le poil luisant. <rire> voilà, vous en avez plein d'autres. Vous avez des, des films d'animation avec des marionnettes aussi. Voilà, donc là, euh, vous passez du temps, c'est très bien. Vous savez que c'est sur YouTube et c'est gratuit, évidemment. Mais nous avons aussi le kiosque. Le kiosque, ça permet de vous emmener vers d'autres sites où il y a de la librairie, il y a des abonnements, il y a même un peu la carterie pour pouvoir envoyer des cartes. Vous avez l'alphabétisation. Alors ça, c'est plutôt à destination des gens du voyage. Alors, pas de Dd hein, là-dedans. Hein. C'est une méthode de geste. Qu'une chrétienne a fait, et, euh, afin de pouvoir apprendre à lire et à écrire, mais surtout la Bible. Voilà, c'est vraiment à partir de la Bible, et ça c'est vraiment très intéressant. Nous avons les outils, parce qu'on a des outils pour les parents et pour les enfants. J'ai les enfants qui ont des droits. Eh bien oui, vous avez des droits, bon, des devoirs aussi. Hein, je... Enfin, ça, on verra ce pas ça tout de suite. Hein. Et puis vous avez aussi le guide des parents. Parce que souvent, on a besoin d'informations, on ne sait pas où aller. Alors, on essaie de regrouper des petites choses comme ça, sans prétention, mais qui peuvent aider. Voilà, vous avez des numéros d'urgence et puis des numéros d'aide. Voilà, ça vous permet de découvrir un petit peu l'association parabole. Bon, alors Bah, alors quoi Eh bien, on peut faire rentrer les amis, par exemple. Euh, attends, comment ça Il me semble qu'on est tous les deux, là. Euh, alors, comment te dire euh... Dédé, ne me dis pas que tu as invité Tiffan et Pif Paf euh, ben En fait, euh... t'es pas possible, toi C'est juste pour mettre un peu d'ambiance, tu vois Bon, allez, faites-les rentrer, alors Tiffan et Pif Paf, mais quelle idée C'est le, le genre de personnage qui prend pas de place, en plus Ouais, mais tu sais qu'ils sont cool! Et puis Thiago, il a pas vu les les éléphants, lui. Ah bon? Ah non, non, non! De toute façon, il, il se courait trop vite pourri. Oh là là! Tiffan! Euh, non, je, je peux pas passer. Il y a la musique. Oh. Voilà, Tiffan et Pif Paf! Hey go, oh, qui sont hey beaux! On, On a, la a la rencontré finale. Jésus Hé hey, oh, ho, hey, hé C'est bien lui, oui c'est Jésus Hé ho, hé Un ami, un confident C'est lui le plus grand des rois C'est le plus important Hé ho, hé ho Jésus est sur mon chemin Hé ho, hé ho Il est sur ton chemin Hé ho, hé Saisis, prends-lui la main, ah, cool. et tu verras que hey. ta n'aura plus de faim Hey, hey. oui, cool. Ouais. Hé, hey, Et donc, les enfants, on recommence. Allez, il y a les paroles qui s'inscrivent. Hey ho, hey ho, oh, hey, oh, on a rencontré Jésus. Hey ho, oh, hé hey, ho, oh, c'est bien lui, oui, c'est Jésus. Hey ho, oh, hey ho, oh, un ami, un confident. C'est le plus important. Hey! Héros, héros, hey, oh, hey, oh, Jésus est, est sur mon chemin. Héros, hey, oh, héros, hey, oh, et hey, il est sur ton chemin. Héros, hey, oh, héros, hey, oh. ah, c'est les hommes! Prends-lui la <rire> main ah, et tu te te que ta vie, vie n'aura plus la de faim. Hey! hey <rire> T'es en forme, toi, Dino! On n'a pas assez entendu les enfants chanter, hein? On va le reprendre ensemble. Eh oh, oh, on a rencontré Jésus. Eh oh, eh oh. oh c'est bien lui, oui, c'est Jésus. Eh oh, eh oh, oh, oh. Un ami, un C'est lui le nom des rois. C'est le, le plus important. Eh hey, oh, eh oh, oh. Jésus est sur son chemin. Eh oh, eh oh. oh, oh, oh. Et il est sur ton vie. chemin, vous croyez chante, et Croyez qu'elle chante là Ces éléphants, il chante. la main, et tu verras que ta vie n'aura plus de fin. Hey <rire> Oh, t'es fou toi Ah, super Ouais, enfin dis donc, euh, ils sont pas rentrés dans le camion, eux encore, hein je t'explique pas. Bon, dites donc, vous vous souvenez de Cleia qui a chanté son chant sur les abeilles on le chanterait bien encore, moi je dis. Hein Parce que vous avez envie de chanter. Vous avez la petite corde vocale qui est encore un peu toute frêle. Alors on va le chanter. T'es d'accord Dédé Ah oui Moi je fais les cœurs Bon hein oh, bah si tu veux, on va rigoler. Allez, c'est reparti. On reprend le secret des abeilles. Allez, faut chanter avec moi. Hein.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 quand bien même, si c'est difficile, tu deviens deviendras aussi résistant que les abeilles. L'expérience est un beau cadeau, elle est tantôt bonheur, ou tantôt bonheur. Ardent ou timide, elle fait ta joie lorsque tu cherches le mien qui te donnera des ailes, des ailes. Je vous entends pas les, -les enfants hein. parce que tu cherches le miel Venge-toi de chaque jour qui passe Partager, donne du bonheur autour de toi Quand bien même si c'est difficile Tu deviendras aussi résistant que les abeilles Tu un beau cadeau <rire> Tôt, épreuve ou tantôt bonheur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 Ils sont arrivés directement de l'Afrique pour vous. Et non, le Mexique n'est pas en Afrique. Je On sait de quoi on parle là-bas dans le fond, hein.